Good morning à l'idan et tchus rejou du le nichmat apamodre benistrik vefeni et dora batrister si vous prochaine dune nous nous situons on continue à parler de notre chapitre, le Perek achiresh. On parle des alachotes particulières, des sourds qui se marient, soit parce que les sourds ne peuvent pas se marier Minatora, on parle de sourds de naissance, ou en tout cas de, sourds, de, de des sourds, des sourds dont le euh, atteint leur cerveau au point de ne plus être des gens assez bardat, assez réfléchis, responsables de leurs actions. De ce fait, ils peuvent pas se marier, Minatora, parce qu'ils sont comme un enfant aussi, qui, a, qui, a pas, qui manque de date malgré tout leur ont instauré, qu'ils peuvent quand même se marier. Midera Banan. Du coup, notre chapitre maintenant s'occupe de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque euh, lorsqu'il va y avoir des causes de Yiboum, avec des, des cas pareils, on va y aller, on, on va partir du facile au plus compliqué, on a commencé avec la première Mishnah, c'est un cas simple, Réaichina Maintenant on va déjà commencer avec deux, deux frères et deux sœurs, Mais pour le moment, hein, quoi qu'il arrive, il n'y aura que des deux dans, dans la prochaine Mishnah, regardez la longueur de la prochaine Mishnah, elle va être très très longue d'ailleurs, et là en fait on va parler de tous les cas, ça va pas être compliqué, ce qui va être compliqué c'est de, de, de comprendre la différence entre deux les cas tellement tout va se ressembler, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir maintenant, de principe, de manière générale, lorsqu'il y a deux frères qui sont mariés à deux sœurs, des vrais adultes, tout à fait normaux, eh bien, le fait, quand il y en a un qui décède sans enfants, l'autre, elle va être dispensée du l'Iboum. Logique, non, c'est normal, on connaît ça depuis la première Mishnah. Khaméjassanachim, votre le fait que maintenant, on est, euh, moi je suis marié avec une femme, si j'ai si sa sœur qui va tomber en hiboum. Puisqu'on a une relation d'infest entre nous, on peut pas. Faire, on est dispensé d'un médecin de hibou. Logique. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque les deux sont mariés que Midera Banane Parce qu'en fait, ils sont tous les deux mariés à deux sourdes. Soit parce qu'eux-mêmes sont deux sourds. Soit même si c'est deux gens normaux qui sont mariés avec deux sourdes. Ou soit même, il y en a un normal et un qui est sourd et qui sont mariés avec deux sourdes. C'est tous les cas de la Mishnah, en fait. D'accord On fait ça dans les mots, regardez. Et donc, le principe, il va être quoi pour le moment, on ne parle que de Kiddushin Midera Midarabanan, Midera je suis marié avec une femme. Que Midarabanan, il y a une autre femme qui vient, que maintenant elle est ce elle est boum, elle attend qu'elle fasse le Iboum. Midarabanan, on va dire, bah, écoute, elle est, elle est dispensée des de, de, de, de la mise à de l'Iboum pour le moment, parce que c'est la soeur de ma femme. Même si tout est que ce c'est pas grave. Ok Après, quand on arrive à la dernière phrase, on fera une petite pause, on explique un petit peu mieux la fin. Shnei akhim khereshim. Deux frères, sourds. Les qui sont mariées, soit, soit à deux sœurs qui sont sourdes. Ou bien même à deux sœurs qui sont tout à fait normales. Mais eux-mêmes sont sourds, ceux qui marient. Ou encore, qui sont à deux sœurs, il y en a une qui est normale et une qui est sourde. Ou encore, ou bien qu'inverse. Ce n'est pas que les deux sont forcément sourds mais c'est que les deux, les, deux, les deux hommes sont forcément sourds, les deux frères. On va parler de deux sœurs qui sont sourdes. Les sous qui vont être mariées, les deux frères tout à fait normaux, ou encore les deux frères complètement sourds, ça revient que c'est le même cas qu'on a déjà évoqué avec les deux sœurs, c'est le même. Les deux qui sont mariés avec deux frères, donc les deux un qui est normal et l'autre qui est sourd, d'accord Quel que soit le cas, dans tous ces cas de figure, Lorsqu'il va, hein, va y avoir un frère qui va décéder sans enfant, eh bien, sa femme, lorsqu'elle va se retrouver maintenant devant son beau-frère, elle sera dispensée de la misoie de iboum. il n'y a pas besoin de faire non plus de Khalitsa pour quelle raison Parce qu'elle est la sœur de sa femme, même si tout n'est que mis des c'est pas grave, les mariages sont des rabananes. le Iboum, il est censé être des rabananes. le Iboum, il, il est dispensé à cause du, du mariage des rabanan ok Maintenant, la Mishnah continue en disant une autre phrase. Vimayuno Kriot, Ichno Souve Phrase importante pour comprendre ce qui va se passer un petit peu dans la prochaine Mishnah, même si ce n'est pas compliqué. Mais, Vimayuno Kriot, si on parle maintenant que les deux femmes, ce n'étaient pas deux sœurs, c'était deux étrangères, soit on a deux frères sourds qui sont mariés avec deux étrangères. Qu'elles soient toutes les deux sourdes, qu'elles soient toutes les deux intelligentes, qu'il y en ait une intelligente, une sourde, ça ne change rien au problème. Que, de toute façon plus que les frères eux-mêmes sont sourds, donc ils font des, des, des kilushins que Midera Banan, il la me dit, tu sais quoi Lorsqu'il va y avoir maintenant sa belle-sœur qui va tomber en y-boom devant lui, cette fois-ci il va pouvoir la prendre, en théorie. Donc il va la prendre et il lui donnera un négative c'est-à-dire en fait, la misha en fait, elle vient entre les deux, euh, apprendre de autre chose. Il ne pourra pas lui faire la khalitza. Même si c'est des kilushins que Midera Banan. Il ne pourra pas lui faire. La. la Khalifa, attendez, il me manque un petit élément tout de suite. Et... D'accord. C'est pas grave. Euh, donc, il ne pourra pas. Non, il se retrouve avec. Non, je reprends. On avait les deux, les deux frères sourds. Ouais. On a les deux frères deux frères sourds. Il y a maintenant deux.. Euh, chacun était marié avec une femme différente. Un qui meurt sans enfant. L'autre, il va pouvoir faire le hiboum à sa belle-sœur, parce qu'il peut se marier avec deux femmes, les deux femmes, les deux femmes sont deux étrangères. Et pire que ça, il ne pourra pas faire la khalitza. Il y a un problème technique pour lequel il ne peut pas faire la khalitza. Parce que lorsqu'on fait khalitza, il faut dire des choses, il faut entendre des choses, faut il ait, faut qu'il y ait un dialogue. Or, avec un sourd, on va avoir un dialogue de sourd, donc il n'y aura pas de dialogue, on ne pourra pas faire la mise à Khalitza. Donc le seul moyen, en fait, de permettre sa femme, sa belle-sœur, c'est que tout d'abord qu'il la prenne en femme, qu'il passe le hiboum, mais seulement après, même si c'est que Midrabanan, il n'y a pas très de Khalitza, hein, même si on ne peut pas... Pour faire la Khalitsa, il faut pouvoir parler, il faut dire, il y a tout un texte là-bas que l'homme il, enfin, il doit dire, comme ça on l'a déjà prévu. plus haut, et du coup là, il ne pourra pas le faire. Donc en fait, la seule solution de la libérer, c'est de la marier d'abord, de lui faire le hiboum. et une fois qu'il a marié, il pourra lui donner un guet. Et pourquoi le guet il marche, de nouveau, même si lui-même il est sourd Puisque son frère, il a marié Midrabanan, alors son frère, il peut aussi divorcer Midrabanan. Ok, ça marche c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Haslacol tout, salam.